Et il y a une version plus sophistiquée et euh, surtout bien symétrique, et ça, ça me plaît bien. Où j'ai monté, alors je, je laisse de côté les mailles lisière 4, 4 et une de plus encore. Donc, multiple de 4 plus 3 pour résumer. Et pendant que je fais le premier rang, donc à l'envers, sur l'endroit explique comment ça va se passer donc la maille lisière là dans celle là il y en aura trois qui vont qui vont être faites les trois suivantes seront tricotées ensemble donc, euh, on a commencé par trois euh, trois dans une hein. trois ensemble trois dans une et trois dans une donc on va finir par Là, comme on avait commencé, c'est-à-dire 3 dans une, et la lisière. Deuxième rang, donc sur l'envers où on forme le point. Donc 3 dans une. Alors endroit, envers, endroit. Donc ce qui va se passer cette fois, c'est qu'on va commencer et finir par une boule. 3 dans une 3 dans une ça glisse et la lisière le troisième rang on grand sur l'endroit en impair, mais en maille envers. Et on avait commencé par faire trois dans une, on va commencer par rassembler quatrième rang. la lisière et on rassemble. Enfin, on finit toujours par ce avec quoi on avait commencé. Voilà ce que ça donne après avoir fait deux séquences complètes, hein, c'est à dire 1, 2, 3, 4, il y a le quatrième rang, premier, deuxième, troisième, quatrième rang. Je retombe sur 11 mailles de départ. Euh, ce qu'on remarque, c'est qu'ici il y a deux boules sur un rang, et là trois, et comme il y a trois boules et seulement deux mailles intermédiaires entre, les, entre, les, inter, entre deux boules, ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a eu euh, plus de mailles qu'au départ. Voilà, donc euh, c'est plus sophistiqué et ça a un prix, <rire> en quelque sorte, ça a une raison. C'est ce que je vais faire. je vais remonter d'un étage faisant euh, je vais faire un étage avec deux boules seulement et on va compter le nombre de mailles. Voilà donc un étage supplémentaire donc un demi, euh, demi motif complet 2, 2 et 1 et on compte les mailles 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13. J'en ai deux en plus. Parce que là, j'ai préparé un rang à trois boules. Donc j'ai augmenté là, là et là. Et je n'ai compensé que deux fois. Voilà. Donc ça vient de là. Donc c'est normal dans ce cas-là qu'on se retrouve une fois sur deux avec plus de mailles qu'au départ. Cette fois, j'ai compensé un, deux, trois fois et j'ai augmenté une, deux fois, donc ça se compense, mais cette fois pas seulement à l'intérieur du rang, mais il faut penser à compenser sur les quatre rangs qui forment le motif. 3, 6, 9, 11 mailles.